To go to the dentist, aller chez le dentiste. The first thing you'll probably be asked, have you got an appointment? Est-ce que vous avez un rendez-vous? It's urgent, you might say. C'est urgent. My tooth is broken. Ma dent est cassée. Or, I've got a toothache. J'ai mal aux dents. To attend to, or look after, s'occuper de. Don't be nervous, you'll be told. Ne vous énervez pas. It won't hurt. Ça ne fera pas mal. Fera. Fera is the future tense of faire. To examine is the same. Examiner. Le dentiste is sure to say, open wide. Ouvrez la bouche bien grand. Vous avez un rendez-vous, monsieur. Non, je n'ai pas de rendez-vous. Mais c'est urgent, très urgent. Mais le dentiste est... Oui, oui, mais ma dent est cassée. Ma dent est cassée. D'accord, monsieur. Vous mais... avez mal aux dents, monsieur. Non, je n'ai pas mal aux dents. Mais ma dent est cassée. Venez, monsieur. Ne vous énervez pas. Je vais m'occuper de votre dent tout de suite. Ah oh. Vous allez vous occuper de ma dent tout de suite? Merci, monsieur le dentiste. Mais, mais qu'est-ce que vous faites Ne vous énervez ma, pas. Ma dent n'est pas. Ça me fera pas mal. Oui, mais, mais oui, ouvrez la mais, bouche. Oui, mais, mais mais ma dent n'est pas. Ne vous énervez pas, ça ne fera pas mal. Ah, Je veux juste examiner vos dents. Ah, oui, ouvrez mais, la bouche, bien euh, oh, ah, ah, ah, grande, bien oui, grande. C'est ça, monsieur. Je ne vois pas la dent cassée. Oui, mais ma dent n'est pas. Ouvrez la bouche, bien grande. Ah, ça me fera pas mal. Ça fait mal? Ça fait mal? Ma dent est cassée. My tooth is broken. J'ai mal aux dents. I've got a toothache. Ne vous énervez pas. Don't be nervous. Ça ne fera pas mal. It won't hurt. I promise you, je vous promets. Ça ne fera pas mal. And if it hurts, si ça fait mal, I'll give you an injection or a needle. Je vais vous faire une piqûre. Not right away. Pas tout de suite, but later, plus tard. If one's teeth are dirty, one must brush them. Il faut se brosser les dents. Every other day is tous les deux jours. Literally, every two days. Once a week, une fois par semaine. Oh, pauvre monsieur le dentiste! Je voulais... Je vous promets que ça ne fera pas mal. Vous le promettez? Je vous le promets. Bon, d'accord. Et si ça fait mal, je vais vous faire une piqûre. Ah, une piqûre. Vous allez me faire une piqûre À tout de suite, monsieur. Plus tard. Plus tard. Ah, plus tard. D'abord, je vais examiner vos dents. Ouvrez bien grand. Mais que vos dents sont sales Mes dents sont sales Oui. Elles sont très sales. Est-ce que vous vous brossez les dents tous les jours Non. Tous les deux jours Non. Une fois par semaine? Non! Jamais! Jamais! Je ne me brosse jamais les dents. Vous ne vous brossez jamais les dents? Je brosse mon chapeau. Je brosse mon manteau. Je brosse mon pantalon. Je brosse mes souliers. Mais vous ne vous brossez pas les dents? Mm. Pourquoi pas? Parce que ma brosse est trop grande. Je ne peux pas la mettre dans ma bouche. Faire une piqûre, to give an injection. Se brosser les dents, to brush one's teeth. Tous les deux jours, every other day. Une fois par semaine, once a week. A clothes brush, une brosse à habits. Habit is another word for clothes, same meaning as vêtement. A monk's habit comes from habit, as does the verb s'habiller. A toothbrush is une brosse à dents. To pull out a tooth, arracher une dent. Finally, the word for toothpaste, le dentifrice. Ça, c'est une brosse à habits. Vous avez besoin d'une brosse à dents. Ah, une brosse à dents. Oh, elle est toute petite. Oui, elle est toute petite. Voici votre brosse à dents. Oui. Et voici votre dentifrice. Je dois me brosser les dents avec le dentifrice aussi. Oh. Plus tard, monsieur. Je vais vous montrer comment le faire plus tard. D'abord, je veux finir d'examiner vos dents. Oui. Je veux voir s'il faut arracher la dent cassée. Arracher? Oui, mais quand j'arrache une dent, ça ne fait jamais mal. Ne vous énervez pas. Vous allez, allez m'arracher une dent à moi? Votre dent est cassée, n'est-ce pas? Oui, mais... Vous voulez que je m'occupe de votre dent, n'est-ce pas? Oui, mais... Bon, alors, restez là. Ouvrez la bouche. Oui mais, mais ma, ma, ma, ma dent n'est pas dans ma bouche. Votre dent n'est pas dans votre bouche. Voici ma dent. Vous voyez, elle est cassée. Une brosse à habits, a clothes brush. Une brosse à dents, a toothbrush. Le dentifrice, toothpaste. Arracher une dent, to pull out a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 Vous allez vous occuper de ma dent tout de suite. Merci, monsieur le dentiste. Mais, mais qu'est-ce que vous faites? Ne vous énervez ma, pas. Ma dent n'est pas... Ça me fera pas mal. Oui, mais... Ouvrez oui, mais, la bouche. Oui, mais, mais, mais ma dent n'est pas... Ne vous énervez pas, ça me fera pas mal. Je veux <rire> juste examiner vos dents. Uh -huh. oui, Ouvrez mais, la bouche, euh, bien oh! grande. Bien grande. <cười> oui, c'est ça, monsieur